Étude d'une fonction polynôme de degré 3. f de x égale x au cube plus x carré moins 10x plus 8. Première question, calculer sa dérivée. f prime de x. Selon la règle de la dérivation, 3x carré plus 2x moins 10 plus 0. La constante. La dérivée de la fonction constante, c'est la fonction nulle. Deuxième point. On va résoudre l'équation f de x égale 0 pour trouver les racines de la dérivée. Ceci est équivaut à 3x carré plus 2x moins 10 égale 0. On va calculer le discriminant. Delta égale b carré, c'est-à-dire 2, moins 4 fois a, c'est-à-dire 3, fois b, c'est-à-dire moins 10, qui est égal à 2 carré 4, moins fois moins plus, 4 fois 3, 12 fois 10, 120. Égale 124. Delta égale 124, il est donc strictement positif, donc il existe deux racines. X1 qui est égal moins b, c'est-à-dire moins 2, plus racine de delta, racine de 124, sur 2a, 2 fois 3, 6. Et X2 égale la même chose, mais avec moins. On peut bien sûr simplifier un peu si on constate que 124 égale 4 fois 31. Donc ici, on va extraire la racine de 124 qui est égale racine de 4 fois racine de 31. La racine de 4, c'est 2. Et on pourrait simplifier par 2, ce qui nous donne moins 1 plus la racine de 31 sur 3, et ici moins 1, moins racine de 31, sur 3. Bien, pour avoir quand même une idée de valeur décimale, ce nombre, avec la calculette, est égal, au racine de 31, moins 1, sur 3, c'est environ un nombre positif, bien sûr, 1,5, et l'autre, c'est un nombre négatif, moins 2,1. Pour pouvoir marquer après le tableau de signes, c'est-à-dire le point C, on cherche le tableau de signes de f'. Première ligne x, qui parcourt de moins l'infini à plus l'infini. Les valeurs intéressantes sont celles-là. x2 qui est négatif. x1 qui est positif. f' de x et 0 bien sûr quand x est x2 ou quand x est x1 entre les racines le trinôme de second degré a le signe opposé du signe de a et comme a est positif entre les racines le f de x est négatif et est positif à l'extérieur des racines du coup la fonction f selon le théorème du chapitre précédent elle est croissante sur l'intervalle moins l'infini x2 décroissante sur l'intervalle x2 x1 et croissante sur l'intervalle x1 plus l'infini. On constate qu'ici on, on a donc maximum et ici au minimum. Le maximum est égal à f de x2. Le minimum est égal f de x1. Qu'on peut les calculer avec la calculette. A la calculette, on trouve le maximum. C'est f de x2, maximum, qui est environ 24,1. Et le minimum, c'est f de x1, qui est environ moins 1,3. Le point suivant, c'est écrire une équation de la tangente t à la courbe représentative de f au point a, d'abscisse moins 1. Si le point A a l'abscisse moins 1, quelle est son ordonnée On calcule bien sûr f de moins 1 qui est égal moins 1 au cube, ça fait moins 1, plus moins 1 au carré, plus 1, moins 10 fois moins 1, plus 10, plus 8, qui est égal à 18. Donc, a à les coordonnées moins 1 et 18. L'équation, la courbe appelée tangente, cette tangente a l'équation y égale f' de moins 1, facteur de x moins moins 1, c'est-à-dire plus 1, plus f de moins 1, en appliquant, bien sûr, la formule du cours. Et on remplace f' de moins 1 par f' de moins 1 c'est combien f' de moins 1 3 fois moins 1 carré ça fait 3 plus 2 fois moins 1 moins 2 moins 10 qui est égal 3 moins 2 1 1 moins 10 moins 9. Donc l'équation demandée, y égale f' de moins 1 c'est à dire moins 9 facteur de x plus 1 plus f de moins 1 qui est 18 en simplifiant y égale moins 9x Moins 9 plus 18 plus 9. Et voilà l'équation de la tangente demandée. On va prendre comme fenêtre convenable x minimum moins 5, x maximum 5, y minimum moins 30, y maximum 30. à ce moment-là, la calculette nous présente la courbe et la tangente au point d'abscisse moins 1. La courbe et puis la tangente. La courbe et puis la tangente.